Justement. Ouais ils vont nous défendre sur une seule ligne. C'est plus dur pour nous d'attaquer sur une seule ligne plutôt que d'avoir euh, toutes les lignes... Oh ouais, ouais, ouais. ouais, les gars. Tu peux mettre oh, l'ordre des de qu hein. qui est en Ça a l'air d'être des randoms. Couton Ouais tu l'as mis okay. Moi je les Ouais ils sont ici. face à la 212 e élite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Il y a déjà un bâtard qui lui retire des, des roquettes MDR. Toi que tu tu vas à fond jusqu'à E4 Attends mais y'a a, y S1N là avec nous en fait. Il y a AS, 9 n c'est pour ça bon qu'on gagne je, je laisse pas traverser moi Ah bah ils ont, ils ont un tank, fais attention Y'a une moi. voiture qui arrive euh, euh. Y a une voiture qui arrive Ah ouais Elle a explosé Mais moi les gars Avec une bah, voiture qui a un granate bûcheux <rire> Ok Avec Routon, il est déjà au point suivant, pouf! Bah, moi je vais bah, essayer moi... de les sprint kill, tu vois. Moi ouais, je suis regardez. déjà au E4 en train d'essayer de les empêcher de passer, j'ai essayé passer. d'accord! Il y a plus de respect en fait. Bah, moi je suis sur rochure, le E4 en fait. Non, c'est qui suis... qui est passé à gauche, il va se prendre ma grenade! En fait, en fait avec Hydrolien, on a fait une partie juste avant et c'était pas, la... pas ça. Hein. Derrière le rocher, RR, fais gaffe! Je sais, je sais. Il est mort le gars derrière le rocher. Il y a, a quelqu'un avoir... derrière la voiture sur l'eau ou il y a personne derrière la voiture sur l'eau Il est mort. Ah c'est bon il est mort. Non non bon, il y a personne, il est mort. Il y avait quelqu'un. Ah, depuis tout à l'heure il me tenait en joue, j'ai laissé passer une seule personne. Ça va être du blitz craig là. Il n'y a pas euh, euh, de mine sur la route auxiliaire. Ils sont personne, j'ai tué le seul qui était dans la zone. En fait, On leur pique tout très très rapidement là. Ouais ouais. ouais. Fais attention ça arrive derrière la maison hein Ouais ouais j'ai vu J'ai pris un shot Oula Ça arrive de la forêt ouais. ou quoi est vu le mec sur site Ah merde c'est un pote Ah y'a des gens sur le pont Ça arrive de là derrière les petits rochers là où je suis ah, Y y'a plein de gens sur le pont A droite Ouais, ouais, je vois là, ça. Pu y mourir. Mais pousse-toi, bouffon là Putain de ta mère, toi Oh la la Il est sur le pont, le mec à plat ventre, à droite. Il a pas une MG Ah non, il est mort. Derrière le garage. Je sens qu'on va les défoncer, mais ça va être... APC. On a PC, on a PC C'est bon, balek, balek, balek, au en haut. On a PC, il sert à rien, là. 3. Euh 4. non non il peut toujours spawner, si la personne à 20 mètres Ah bah derrière moi c'était... Oh, ah mais c'est pas, pas grave bon, euh... si... Ah, si pas si pas il il t'a tué aussi Oh Vataji putain 5, 3, depuis 7, tard, elle aurait pu le tuer ce bâtard Ah mais, mais il y a Ernie play avec nous Ah bah bon, on va gagner... Par à nous fond Oh bah je viens de tuer un tankiste. Ah non c'était yeah. son compagnon PTDR il y a Air avec nous ouais Y'a un tank qui arrive sur le E4, hein. Malek, on est déjà oh sur merde. le E2. Euh, ouais, faut défendre quand même, O1, ils sont très nombreux. On a piqué O1, ils commencent à être beaucoup au O1, ouais. ils ont. Très... Euh, 5-3, pour l'instant ça tient, ça mais ils n arrivent pas plus, mais. Euh, reste, reste dessus tant qu'il y a pas 3, le quoi. Bon. Hein. 3 comme bon ça. On est déjà 3 1. sur le e 2 12 barrés. Je spam par moi, derrière, j'arrive, j'arrive, j'arrive. <rire> avec mes grenades, ouais. j'arrive. 1, 2, je vais pas tenir. Allez, allez, allez, on allez. Wouah la moto elle est bon. Allez, c'est parti. Allez, 7-0, 7-0, 7-0. Allez, allez, allez. Moi je perds le point doucement par contre. Il a lol. Ah oui, t'avais juste. Ah, c'est bon. Allez, S1N, c'est FUBARET, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. En, fait, en fait, ça a été un carnage, on était à 11 ouais, à chaque 15. Comment fois, ça, ça se fait qu'on ait gagné comme ça Bah, on est avancé, ils ont pas suivi, hein. C'est bon, on les a rect avec une seule ligne. Pfff, trop facile. On est